Ce master spécialisé en trois chiffres clés, avant tout 14 promos déjà réalisés, la 15e en cours d'ouverture, près de 300 anciens étudiants maintenant alumni et 100% des étudiants qui trouvent un job dans les six mois qui suivent la diplomation. Cette formation s'adresse prioritairement à des personnes qui veulent découvrir les métiers autour de l'énergie ou les approfondir, et notamment ceux qui pourraient venir par exemple de l'oil and gas et qui veulent aller sur d'autres énergies, dont les renouvelables. Notre objectif est vraiment euh, que les participants euh, non pas accumulent des savoirs, mais puissent relier ces savoirs à ce qu'ils souhaitent faire dans l'avenir. Et bien évidemment, euh, dans les cours, vous trouverez également des cours sur les savoir-être, et c'est une dimension que l'on travaille et que les étudiants apprécient tout particulièrement. Il y a trois profils types de, de participants à ce master. Le premier, ce sont les, les jeunes diplômés, euh, ingénieurs ou commerciaux ou économiques, Sciences Po par exemple, qui souhaitent obtenir cette spécialisation au marché de l'énergie. Deuxième profil, des personnes expérimentées qui peuvent ou pas être déjà sur le marché de l'énergie et qui souhaitent y rentrer. Troisième profil, des personnes plus expérimentées, entre 15, 20 ans parfois un peu plus d'expérience, et qui souhaitent vraiment rentrer sur le marché de l'énergie. Une immense majorité des étudiants qui suivent ce parcours souhaitent changer de métier. Et, et, et y arrivent, hein, bien évidemment. Et euh, certains euh, vont changer de secteur, n'étaient pas dans l'énergie, euh, et euh, vont euh, pouvoir euh, être légitimes euh, pour postuler à des postes dans l'énergie. Alors les grands chapitres qui sont abordés dans ce master sont à la fois d'ordre technique, technologique et comportementaux. Les cours sont constitués d'un mix de savoirs, de cas pratiques qui permettent tout de suite de mettre en pratique ce qu'on vient de travailler, et puis d'échanges aussi, et parfois de devoirs à faire en individuel ou en groupe pour continuer à travailler sur la matière. Alors, vous avez trois types d'intervenants sur ce master. Premièrement, des enseignants-chercheurs qui sont là pour apporter les savoirs académiques, euh, liés plutôt aux matières euh, purement euh, technologiques et techniques. Ensuite, vous avez des intervenants issus du domaine de l'énergie, donc des vrais experts qui viennent parler de leur métier. Et enfin, des consultants experts sur la logique d'ingénierie d'affaires. Pour savoir si vous êtes éligible à ce master, dans un premier temps, contactez euh, euh, nos équipes commerciales chez Sego et Supélec euh, pour savoir si vous avez les conditions éligibles. Deuxième étape, constituer le dossier que vous déploserez sur notre plateforme. Et troisième étape, nous nous rencontrons et nous discutons ensemble de toutes les opportunités de votre projet. Ce que nous recherchons chez un candidat, c'est la curiosité et, et, et l'envie de découvrir euh, des choses qu'il n'imaginait pas. C'est la motivation pour travailler, c'est la capacité à se remettre en cause et c'est l'intelligence collective être aussi capable de partager avec tous ses camarades de promotion pendant l'année.